On ne se retrouve pas à un endroit euh, par hasard. Il y a toujours une destinée, il y a toujours euh, quelque chose qui fait qu'on se retrouve là. Jusqu'à présent, on est à Transic. Moi, je suis née, à je Moi aussi. on est J'ai eu un logement juste à côté de l'escalier de mes parents. Quoi. Ça, par contre, c'est moi, je suis là depuis 2008. Moi, je suis née en face. À l'époque, les femmes accouchaient plus à la maison que, que maintenant. Toi. Vous êtes de Drancy, tous Oui. oui. Oh bah C'est bien, moi bah j'ai été élevée à Drancy. Je suis Pierre Astasie, cheminot à la retraite. À l'époque, il y avait beaucoup de cheminots dans le coin. Petit bâtiment derrière, là. C'était des cheminots qu'il y avait avant. Il y a maintenant les terrains de tennis. Avant, c'était un dépôt SNCF. On est à peu près arrivé en 70 ici. On n'arrivait pas à se loger, on avait du mal. Je travaillais en usine. Je travaillais dans la métallurgie. Avant, j'ai travaillé dans la mécanique automobile. Moi, mon père, il est issu de l'immigration italienne. Bah, la cité, c'est simple, moi je suis arrivé en 86 ici, je venais d'Aubervilliers à la base. Je suis venu ici, j'avais euh, 7 ans, en 2000, euh, je venais d'Algérie. Euh, je suis né au Sénégal euh, en 1970, je suis arrivé à Drancy euh, par le biais du regroupement familial. On a été pendant très longtemps la seule famille africaine, subsaharienne de ce quartier. En janvier 1998, on a déménagé au cité gaston euh, On n'a pas attendu le lendemain pour déménager. C'est un bon souvenir de rentrer dans une grande maison chou. Bienvenue à Drancy. Alhamdoulilah, je pas oublié ça. Ouais. Je suis sur Gaston Rouleau, ça va faire 4-5 ans. Les agents d'entretien des, des cités, ouais. je les vois tous les jours, donc on déconne tout le temps, on parle. Des fois, je reste à la parler pendant 20 minutes avec eux et voilà. On va dire que ceux qui me prouvent au tafouet. Je m'appelle donc je suis gardien à l'OPH de Drancy, du bâtiment D à la cité Gaston-Rouleau. Moi, je travaille sur le, la tour et sur le bâtiment C. C'est Léo, je suis le gardien de la tour 2. On est un peu comme des fourmis, on bouge tout le temps. Je suis le responsable de l'agence du, du Petit Drancy. Ça fait euh, donc dix ans que je travaille à l'OPH. C'est un site que je connais bien, quoi, parce que je le pratique depuis presque dix ans. Donc, je connais les locataires, je connais les habitudes, je connais les commerçants, je connais. Enfin, voilà quoi. Je m'appelle Youssef. 6 ans. Rogi. Ça va Youssef Calme-moi. Moi, ouais, ça va très bien. Je m'appelle Fatima. Mouad. Yasmin. Théona Popovic. Et toi Merci à la J'avais 6 ans moi <rire> quand j'habitais ici. Et maintenant, j'ai 12 ans. Je m'appelle Mohamed. J'ai 22 ans. Et voilà, j'ai toujours habité à, à Drancy, et de, au même endroit, à saint -Denis. Moi, j'habite dans une rue derrière, mais en fait, j'ai grandi ici. Moi et mes frères, on est une famille de 8 enfants. On est à la maternelle ici, et les garçons toujours à la cité. Donc euh, voilà, c'est comme si que j'ai vécu ici. C'est mon quartier depuis que je suis petite. <rire> B et B6, parce que ça fait un euh... bâtiment B. B16, D17, oui. D18, D19. Escalier 20, 7, le 27. Alors, en fait ça commence de A1. A1, A2, A3, A4, Escalier 4. A1, A2, A3. B4, B5, B6, B7, B7, B8. <rire> C est C est tout. Votre vie a dansé Comment ça a commencé Ma vie que vous a euh, Déjà, j'ai vu des enfants grandir, j'ai vu euh, des choses se construire, ouais. j'ai vu des choses se former. Ouais. Déjà, c'est forcément mieux parce qu'on parle d'une chose, on parle de mon enfance. Donc, de toute façon, c'est forcément mieux avant. Vivre dans une ville, il faut le passer de la ville, il faut savoir pourquoi il y a eu ça. Euh, j'ai énormément de souvenirs que je n'ai pas du tout envie d'effacer de ma mémoire, que je veux transmettre à mon fils. Je voudrais quand même qu'on, voilà, garder ce souvenir de Drancy, qu'il sache d'où il vient. Ça fait quand même mieux parce que oui, ça fait bien le... Euh, avant c'était des dunes de, qui euh, avait ici. Nicole. Nicole, elle, bien les des, de la terre quoi. Il n'y avait rien du tout. Bon, c'était les régions qu'on appelait ça. Peut-être c'est en 63 qu'ils ont commencé ouais, à ouais, construire. Bah, moi 62-63. Moi j'ai entendu parler de 58 à peu près. 58 à peu près. Et après c'est 61. Il oui. vient bien construire pour avoir des, ouais. des appartements pour les gens. Hein. On a connu ouais, l'évolution de la cité, un peu, un peu tout ça, quoi. mais c'est vrai que c'était sympa. La cité, pour moi, il euh, y a un truc qui la garde. Parce qu'en fait, les, euh, les, les maisons, je sais pas comment vous expliquer, en fait, elles sont toutes pareilles. Le béton. Si vous regardez, ben, on voit quand est Les bâtiments et est même pareil, les fait. Ils sont tous pareils. Les immeubles, ils se ressemblent. Mais pas les mêmes tous. étages. Et en fait, enfin, euh, chacun a des étages plus hauts ou des étages, des étages plus rouleau. C'est le bâtiment euh, A, B, C, D, E. Ça représente 830 logements. A l'origine, c'était un beau projet et compte tenu que ça a été construit. Euh, en, dans les années 60, et qu on, quand on le regarde encore maintenant, comparativement à certains sites qui ont été construits il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, je trouve que ça vieillit vraiment bien. qui est plus du tout adapté à la nouvelle vie, quoi, parce que pièce petite, euh, cuisine non chauffée, les intérieurs propres euh, au logement ont été traités au coup par coup. Il n'y a pas eu de rénovation globale. Il y a une population vieillissante. Moi je l'estime à environ 60% de la, de la population. C'est difficile un peu à vivre pour eux, étant vieillissant. Ils ont connu euh, le, le quartier euh, en heure de gloire. C'était tout beau, tout neuf, magnifique. C'était une belle cité hein, au début. Hein. Et puis c'est là que, la, la première douche qu'on a connue. Quoi. Aller aux toilettes, s'en sortir dehors, c'était euh, la classe, entre guillemets. Il y a le petit centre commercial, il y a les, il y a les commerçants, donc euh, ça reste un quartier vivant. C'est bien desservi, hein, on a les bus, on n'est pas loin du tram. C'est un quartier prisé hein, par euh, les nouveaux locataires, qui bon, même pour aller euh, ici euh, gaston Roulot, au centre-ville les 4 routes, c'est un quart d'heure à pied, hein, c'est pas énorme. C'est pas énorme, donc c'est un, un quartier qui est bien placé. Il y a la crèche, il y a les écoles, et donc euh, tous les enfants qui habitent en quartier pavillonnaire à, disons, allez, à presque un kilomètre autour de la cité, ils eh ben, vont à l'école là et donc euh, tous les gens traversent la cité. J'ai fait l'école ici, la maternelle ici, euh, la primaire ici. Tu rencontres des fois des professeurs que tu avais avant, ça te, euh, ça te met un coup, mais tu es content, ça, ça te fait plaisir. Tu dis, euh, voilà, on est toujours là. Et ça fait plaisir de voir aussi tes anciens camarades de, de classe qui, qui amènent aussi leurs enfants à l'école et tout ça. Et... En général, on est toujours là, ou soit au parc ici avec nos enfants, ou soit bah, ici en train discuter. C'est les mêmes camarades, on était à l'école ensemble. On a vécu plein de choses dans le quartier. Euh, et euh, voilà. Premier jour de la rentrée de ma fille à l'école de Drancy. Je ne peux pas oublier. Je l'ai dit, mais moi, qui pleurent, ce sont des enfants gâtés. Je ne pleure pas à l'école. <rire> Ça, je n'oublie pas. La sélection de la mémoire, c'est sur des, sur des détails. Moi, je m'en souviens d'avoir été gamin dans cette école euh, en 2006, quand je suis revenu bosser ici pour faire mon premier reportage. Ben, ça m'a fait tout bizarre, parce que les points de vue, c'est plus du tout ceux qu'on avait quand on était gamin. C'est-à-dire qu'un truc qui était comme ça, en fait, est comme ça. Euh, un escalier qui était comme ça, en fait, est comme ça. Il y a tout, tout, tout qui change à ce niveau-là. Bon, maintenant, c'est le groupe scolaire Salon Gros, alors qu'à l'époque, elle était partagée. Alors, elle était partagée parce que Salon Gros, c'était pour les garçons et Voltaire, c'était pour les filles. C'est à 69 que la mixité a été mise. En... Moi, j'ai fait toute ma scolarité jusqu'en 3e, avec garçon et filles séparés. À mon époque, c'était mixte. Salon Gros, c'était vraiment pour tout ce qui était cité. Et Voltaire, c'était pour tout ce qui était euh, pavillonnaire. Il y avait vraiment une séparation physique en fait, au milieu de la, de la cour. Et si jamais il y en avait un qui avait tendance à vouloir franchir de l'autre côté, c'était règlement de compte à hockey corral. Hein. Et on a découvert la rentrée au euh, Nouvel An en 1996. Hop, plus de grille, plus rien. Bah, C'était super, pour pouvait casser la gueule de saint gros directement euh, sans attendre la sortie. Donc, euh... Dans le fond, c'est une histoire de rivalité de quartier, d'appartenance à tel ou tel quartier. Et euh, voilà, pour montrer qu'on n'est pas les plus faibles ou les plus forts, euh, montrer qu'on est les plus forts, on castane ceux qui habitent pas à côté de chez nous, on montre que notre quartier est plus fort que les autres, et c'est tout. Et là, euh, vous transcrivez ça aujourd'hui par rapport à des règlements de compte entre les gamins il se passera la même chose. Hein. Un quartier assez difficile dans la ville. Il y a trop d'histoires, hein Ouais, quartier est très difficile. Ah oui Il y a tout eu ici, il y a tout Voilà, voilà, le marchand de arrive, pas Quand je viens ici, je n'ai pas l'impression de, de venir dans une zone. Moi, je traverse ici à longueur de temps tous les jours, euh, euh, tout va bien. Des problèmes, il y en aura, il y en aura toujours. Mais je veux dire, est-ce que pour autant, on va parler de danger dans ces quartiers Vous marchez dans une rue pavillonnaire, vous êtes tout seul à 11h du soir. Quelqu'un euh, que vous croisez, bah, vous avez la même probabilité de vous faire agresser dans une rue tout seul isolée que dans un quartier. Après, c'est le ressenti qui va changer. C'est tout. Cette cité, elle est pleine de mystères. <rire> ah, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans cette cité. Hein. Ah oui, franchement, euh, on va dire que c'était la pire de Drancy. Une des pires de Drancy. Bon, c'était avant, ça s'est calmé, mais c'est mieux maintenant. Franchement, c'est une super belle cité, il y a une bonne ambiance. C'est juste que euh, les jeunes sont isolés. Euh, ils ne se mélangent pas trop euh, des autres quartiers, mais sinon, à part ça, ça va. Il y a une solidarité. Euh, je sais pas. Moi, j'aime bien la cité. Bah, le fait qu'il y a de la verdure déjà, parce que ça, c'est rare. Donc, on en, on en profite. Et puis, bon, on est à côté de tous les commerçants. C'est à vous de choisir. Il y a des associations, je ne sais pas, elle est bien la cité. Encore. Ils ont mis aussi une SMJ ici pour euh, les jeunes. Moi je suis euh, éducateur et médiateur social à l'armée. madame Samake Aïsata, la patronne de l'association Yataka pour les enfants du Mali. On a fait l'association qui s'appelle euh, Danser Style. Bah, moi c'est ma détermination. Je voulais que les jeunes euh, ils s'en sortent mais je ne les lâcherai pas. Même si des fois, je leur casse les pieds, je sais, je vous casse les pieds, mais je vous aime, c'est pour ça <rire> Le BBN, là. par exemple, je après-midi, on se réunit pour tricoter. Il y a l'épicerie sociale qui est très bien. Depuis l'âge de 10 ans, je vais aller. Les gens se sont dit ça serait bien que les petits cons, Dieu, de taper le ballon ou de, ou de nous emmerder dans les rôles, on leur file une bibliothèque. Et c'est en allant à la bibliothèque que je suis devenu écrivain. On a vraiment eu une cité très privilégiée. Il y a énormément d'acteurs sociaux entre les professeurs, les écoles, entre les centres de loisirs et, euh, et les animateurs, le foot en salle, les choses comme ça. Donc il y avait énormément de liens. C'est le quartier de cœur. Ah. Le meilleur quartier de Drancy en tout cas. La cité a une âme. Je le lis à travers, euh, à travers euh, les anciens, hein, les mamies, les papis qui, qui habitent là. Ah, mais j'ai toujours été amoureuse de Drancy. Mais depuis toute petite. Peut-être parce que j'ai des bons souvenirs. Euh, je sais pas, j'en sais rien. J'aurais pu en partir. Hein. Non, je ne peux pas. Pour moi, un souvenir, en fait, c'est quelque chose qu'on a déjà vécu et en fait, qu'on va se rappeler euh, plus tard. En fait, il y a plusieurs sortes de souvenirs. Mais pour moi, le plus important, c'est les souvenirs d'enfants. Pour moi, la mémoire d'un quartier, c'est toutes les personnes avec qui euh, j'ai grandi. Moi, je resterai toujours ici, c'est mon quartier. <rire> C'est mon quartier, je l'aime, j'ai grandi ici, c'est un repère. C est, c est, il m'a aidé à grandir. Dans un endroit, quand tu veux 20 ans dedans, ça fait partie de ta vie. C'est très très important le souvenir, c'est très important. Ça te fait penser à hier.